Être ou ne pas être est censé être une question très intelligente. Ça m'a toujours semblé être la question la plus stupide. Celui qui n'a pas goûté à la vie, celui qui ne connaît la vie que par les pensées, il n'y a que dans son mental que de telles questions vont arriver. Si vous êtes pleinement vivant, être ou ne pas être ne va jamais arriver, parce que quoi qu'il arrive, vous allez être. Donc, le processus spirituel... Ce n'est pas pour les morts ou les mourants. Il est pour ceux qui sont vivants et qui veulent devenir pleinement vivants, absolument vivants. Être vivant dans toutes les dimensions de ce que vous êtes.